Contact traditionnel à chaque chapitre dans Dead by Daylight, dans les serveurs PTB, je découvre le tueur par le prisme du survivant sans connaître le moindre élément du tueur. La surprise est totale, c'est pour savourer la première immersion. Et là nous avons quoi Ok, la map du tueur. Incroyable. Incroyable map. Je suis soufflé par la map à l'envers là. Map complètement déstructurée, c'est... La première fois qu'on a... Un tel niveau de folie dans les, dans les niveaux. C'est la première fois. La map est sublime. Elle est sublime. Le décor est incroyable. Le décor est vraiment incroyable. Nous avons Vasquez, le nouveau survivant, qui lui, est en pâture. Et poursuivi, c'est... Ok, il a une sorte d'aura rouge autour de lui. Comme s'il était marqué. Qu'est-ce que c'est une sorte de petit... Euh... De petit effet. Très étrange. Ok. Un petit effet. Ok. Très étrange, comme si, en plus d'être marqué, il avait... Pousser en stade du pouvoir. Ok. C'est assez fou, hein. La map est assez folle. Le décor est assez incroyable. Une autre tour au milieu qui fait, passer, qui fait penser à, à la tour sombre. Hein. Les romans. Ok, allez, ces effets d'encre qui remontent. Ok, une petite bénédiction qui opère ici. Il est là. Il est totalement là. Waouh Waouh wow. Ça fait penser à l'esprit, la folie Lovecraftienne. Une illustration... Euh... Ok, on peut pas descendre là. Incroyable. Fou. Très bien, ça aussi, pas mal, ça, pour voir comment est structurée la map avec parfaite occasion, qui nous permet de, de voir euh, les obstacles et autres éléments. Il a été décroché avant la P2, c'est une bonne chose. J'espère qu'on le soignera à deux. Voilà, ça va faire gagner quelques précieuses secondes. Il a été marqué, hein, la meg a été marquée. On a notre matou qui est un peu en feu. Ça fait vraiment penser à un univers Lovecraftien. Euh, vous savez, ces illusions d'optique qu'on a à l'esprit quand on voit un escalier à l'endroit ou à l'envers, il est là-bas. Il se fait surnommer nommé l'artiste. Hein. Je ne connais absolument rien du lore du tueur. Je découvre, c'est vraiment une sensation qui est très appréciable quand on découvre un nouveau chapitre. C'est d'avoir la sensation de nouveauté et de ne pas juste tout réduire à une simple notion de gameplay. Je suis très sensible à l'immersion, à l'ambiance, à tout ce qui peut toucher à la narration. Et pour le coup, euh, je n'ai pas envie de gâcher tout ça juste parce que je suis friand de, de game design et d'autres éléments euh, euh, révélateurs. Il y a un côté même il est à droite, il est à gauche, ses effets d'encre, ici et là, on l'a à peine croisé, on n'a pas eu de chase. On aura probablement assez peu de rencontres avec le tueur, si on s'évertue surtout à sauver nos miches. Est-ce qu'on va essayer de, de pousser la confrontation Ok. Qu'est-ce qu'on a en face Là-bas, c'est d'autant plus appréciable ici les euh, parfaites occasions quand il oh, y a des petits mausolées partout. Hein. Je présume, je présume. Oh, ok, ok, petit soin. Il arrive, il arrive. Allez, qui est okay, juste ici, hein. tellement discret, tellement silencieux. Un mélange entre Slenderman et euh, une coccinelle. Waouh, Coccinelle mutante de 120 kg avec des pouvoirs liés aux ténèbres et connectés avec euh, les enfers. Issue de dimensions terribles. Ok. Mais une sacrée coccinelle, mon gars. Ah. Je dirais qu'il peut poser des pièges à rebours, un hein. mélange. Il y a un côté synobite euh, là-dessus. Il y a Il peut activer une attaque. Et en même temps, derrière, soit se mouvoir. Mais ça doit être une attaque probablement évolutive à niveau. Il y a toujours dans les effets, les pouvoirs des tueurs. Une sorte de deux alignements, un axe X et Y, un croisement d'un pouvoir avec notre évolution. Ah, ok. Croiser les chemins. Ok, elle va arriver par là. Non On a ici l'équivalent de Jungle Jim ou quoi Wow Okay. Bon, pour l'instant, on peut dire que la musique de Chase est vraiment, vraiment, vraiment chouette. En revanche, on l'a un peu, un peu ninja. La musique est très, très chouette. La musique est très, très chouette. Ok. Peut-être faire deux parties de. Il ouais, va rester peut-être deux moteurs là, à faire. Peut-être un même. Ok. Je sais pas. Hein. Où est-ce qu'il est, qu est ouais, On l'a entendu, ok. Là-bas. Hein. Ok, je vais te soigner, t'inquiète. Je suis là pour ça. Très bien. Bonsoir, celles et ceux qui nous rejoignent en live pour le tournage de ces épisodes en PTB. On vous aime, certains plus que d'autres. Ok. Un déplacement qui est pas. Non Elle va me même hein? Ah elle m'a vu peut-être que quand elle était dans les yeux du corbeau. Ok. Pas mal ça mais pas suffisant. La musique est incroyable. La musique est vraiment incroyable, ça s'est joué de pas grand chose. Je pense que c'est frisson qui m'a fait euh, obtenir l'élan pour ne pas me recevoir un coup sur Lightbox. J'espère que quelqu'un va aider le russe. Le tueur est très impressionnant, très joli. Il casse réellement le côté... Euh... Le côté... Euh... Notamment je pense au Oni, dont les bruits de pas, ou même Nemesis, dont les bruits de pas très lourds sont très impressionnants. Ça fait écho à... Ok, des charges du corbeau. Les plumes, la légèreté. Ok. Alors, nous avons quoi ici Plus loin, nous avons la map hein, par là. Oh, ah, ça c'est un peu... C'est très étrange, ça. Hein? Les arbres qui, dont les box sont... Quand il faut se méfier de ces hitbox. Ok. Oh, très intéressant. Là, nous avons la ch le chac quoi. La fameuse cabane qui est maintenant sous la forme d'une maison de pierre. La, la, la notion de folie dans cette dimension est incroyable. Est incroyable. Donc, pourquoi il n'y a pas d'autres moteurs qui sont produits Là, hein? véritable question. existentielle Ok. Très bien. Je pense qu'il doit y avoir un moteur, peut-être, à l'intérieur. Voilà, au milieu. Ça fait penser à Hormon. Ok. Non, non, non. là. Allez, c'est un petit move. Ok, on peut descendre de là. On peut vérifier ici, hein, si elle monte. Donc, là, pour le coup... C'est totalement notre avantage. Si on est là, on peut surveiller le tueur de là. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas inintéressant. Nouvelle map. Oh. Ok ok. Ok. Non Wow Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Ouais, je vais pas y couper évidemment. Ouf... Très chaud, très très chaud. Hein. Bon, on s'en sort, hein, mais... Ok, on s'en sort, mais quand même. Très bien. On sent quand même qu'il y a une découverte du joueur... ...sur l'artiste. On le sent. Hein. On, on dirait en effet, moi qui ai fait pas mal ces derniers temps de euh, jeu avec une patte graphique très marquée, on dirait en effet qu'il y a plusieurs tableaux recoupés ici et là. Hein. On dirait qu'il y a comme. Euh... Ouais, c'est. Euh, Tout fait écho au lore du personnage. Mmh. Allez, go. Cool. Matou, matou. Le livre ici, ok. Le livre. Ok, très bien. Non, non, non. Wow, wow. Elle peut monter, très bien. Non, elle monte ou elle monte pas Oh, les bibliothèques, les livres. L'ensemble. C'est très bon hein, ça fait vraiment <rire> les livres en apesanteur. Et c'est vraiment magnifique, c'est le premier. Voilà. C'est la première map il m'apparaît, qui dénote totalement en termes de réalisme. Et qui est totalement assumé en ces sens. Qui est totalement assumé. Le son est bien. Le son est beau. Ok, très bien. Elle se cherche un peu, hein. Ok. C'est vraiment un gros délire. Onirique. Et fou totalement avec lesquels on découvre ici. Oh. Il y a un petit move ici, j'ai l'impression. On est à l'intérieur d'un tableau, on est à l'intérieur de, de l'art et de la folie hein, de, du tueur. Et le sable autour. Ok, très bien. C'est un monde en train de claquer. Ok, viens, on va essayer de poursuivre un peu la... de produire la... une chase. On a plus palette Aïe <rire> Ça c'est triste ça <rire> Ça c'est la chaise la plus nulle de l'univers. Je me suis coincé, elle est en train de faire le tour en disant ouais j'ai peut-être. On a quelques moves fantomatiques dans le lointain. On va aller un peu euh, la chercher. Ok. Mm -hmm. Pas de. Oh Vraiment, hein, tout, tout est fan. Hein. Dans les bruitages, dans les. Ok, elle m'a mais... vu. C'est marrant que, pour le coup, les deux murs, c'est pas habituel. Hein, parce que les deux murs sont normalement alignés dans ces structures équivalentes dans les autres maps. Hein. Et là, ce n'était pas aligné. Ce qui a permis au tueur d'avoir un axe de vue. Ce qui est très intéressant. Hein. Très très intéressant. Ok. Ouais, il y a un côté effrayant, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Alors, est-ce que derrière, Ça va tenir à distance, je ne sais pas, mais... La découverte est très intéressante. J'ai l'impression que ce qu'elle projette... Comme, comme forme. Ce qu'elle projette comme attaque. Peut-être des de dragons de corbeau, quoi. Peut-être de, de, de corbeau. J'ai l'impression que ça traverse les murs. Elle va réussir à avoir son kill pour le coup. Ah. Adrénaline. Kikari. On va les chercher ce qu'ils doit être. Où est-elle Là-bas, la map va aussi loin. J'avais pas exploré cet aspect-là. Elle va en avoir deux, peut-être deux kills. Ah, si, si, si. J'avais totalement vu. J'avais totalement vu. Bien sûr que c'est. J'avais totalement vu cet endroit. C'était la fameuse chag. Alors, est-ce que c'est les portes de sortie là Non. Oh. Oh. oh, oh Allez. Attends, qu'est-ce que c'est que ces corbeaux autour de moi Ah ok. Qu'est-ce que c'est que ces corbeaux Je vais avoir la distance ou pas Non, non Ces corbeaux, mon gars, qui sont de moi ah, il faut que je les repousse Sinon, j'envoie des alertes Ah, je vais les garder. Ça fait une belle escorte. Quitte à mourir, mourir avec panache <rire> Incroyable. ...cette t'escorte. Ouais j'y vais. Abonne-toi l'artiste. Abonne-toi. Sinon je prends en otage. Tu vois Montre-moi. Aïe Ok. Impressionnant. Et abonne-toi bien sûr. Premier contact.